Aujourd'hui, Paris, Mons en Belgique, je vais assister, en tout cas être l'invité de l'émission La vie du bon côté avec Sylvie Honoré sur la chaîne de radio nationale RTBF. Donc là c'est parti, je prends le métro, le train, on y va Vous qui pensez peut-être, parce que je suis optimiste, souvent joyeux, jovial, heureux, que je mords dans la vie à pleines dents, vous penseriez que de toute façon c'est plus facile pour moi, de toute façon pour toi c'est facile. Sous-entendu que parce que c'est moi, la vie me fait plus de cadeaux que pour vous. Non être optimiste ne nous immunise pas des galères de la vie, des emmerdements du quotidien. Bah, par exemple, aujourd'hui, eh écoutez, même depuis hier, à l'hôtel, je prends un hôtel d'une grande chaîne. Je veux toujours m'assurer que la qualité du service soit à la hauteur. Et j'avais une très mauvaise connexion Wi-Fi. Je me dis je paye un montant supplémentaire pensant qu'en payant un montant supplémentaire, j'allais accéder à une meilleure connexion Wi-Fi. Ça n'a rien fait de plus. Donc, euh, j'ai je n'ai pas pu travailler, enfin, j'ai pu prendre la connexion de mon téléphone et faire une connexion partagée, ce qui me fait bouffer bien entendu mon forfait de data sur mon téléphone. Et puis ce matin je veux prendre une douche il n'y a pas d'eau chaude euh, voilà toujours pas d'internet ce matin je prends le train je prends la correspondance à lille le train part 10 minutes en retard je rate bien entendu ma correspondance pour aller à Mons, ce qui va me faire arriver une heure en retard à Mons. j'ai une émission de radio euh, une demi heure après mon arrivée à la gare c'est chaud alors si vous pensez que c'est facile pour moi parce que c'est moi vous voyez j'ai affaire aux mêmes galères que vous l'optimisme ne nous immunise pas des galères du quotidien l'optimisme n'est juste qu'un outil qui nous permet de donner un sens de visualiser ces problèmes de la journée de façon euh, différente plus positive avec des lunettes roses euh, où on se dit bon ben bah, il n'y a pas mort d'homme voilà on se on cherche toujours le meilleur d'une situation alors là pour l'heure le meilleur de la situation je la connais pas si ce n'est que bon je suis pas arrivé encore en retard à l'émission je vais probablement arriver à l'heure c'est juste que voilà c'est une question d'état d'esprit et de mental, qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive Alors bien entendu je peux continuer, comme je n'avais pas d'eau chaude et comme je n'avais pas d'internet et que j'ai payé un petit peu plus pour avoir d'internet, vous imaginez bien qu'en tant que quand on client, quand vous dépensez euh, en moyenne 150 à 180 euros la nuit pour dormir dans un hôtel, vous exigez quand même le minimum du minimum de l'eau chaude et du wifi, c'est franchement pas grand chose. Et quand j'ai raconté cela euh, à la réceptionniste ce matin quand je suis parti, eh bien, on a l'impression qu'elle n'en avait rien à faire. Quand je lui expliquais que je n'avais pas d'eau chaude, la seule chose qu'elle a pu me sortir, c'était bah, « Écoutez, moi j'ai testé, tout, tout va bien. »« Tout va bien. Donc, » Donc, sous-entendu quoi Alors, si je suis susceptible, je pourrais penser « Elle me prend pour un menteur. »« Tout va bien. » Non, ceci évoque bien un état d'esprit bien particulier, c'est qu'elle, pour elle, pour son travail, ce qu'on lui demande à elle, c'est qu'elle a contrôlé que l'eau allait bien, l'eau va bien. Il y avait un kilo en mécontent, eh bien, elle n'y pouvait rien. Voilà, c'est tout, j'y peux rien, monsieur. C'est la, euh, la seule chose que j'ai pu recevoir en retour. Euh, Guy, si tu m'entends, toi qui es spécialiste du service client Et moi qui suis bien entendu très attaché au service client Vous savez, j'ai été commercial international pendant près de 20 ans Donc le service client, ça me connaît aussi Et quand je vois que certaines personnes s'en fichent éperdument du client Parce que pour eux, leur travail, c'est pas le client, c'est leur travail à eux Ils n'ont pas tout compris Quand euh, quelqu'un vous dit, pour moi c'est bon Ils oublient qu'en fait, c'est pour nous que ça doit être bon Et pas pour eux Voilà. Donc, ça peut paraître un petit, euh, coup de, euh, un petit coup de gueule mais ça ne l'est pas, parce que je reste positif, bien entendu, encore une fois, je suis pas arrivé en retard, mais c'était juste pour vous expliquer. Au cas où vous penseriez, ou vous auriez peut-être la facilité de penser que parce que c'est moi, c'est plus simple. C'est pas le cas. Allez hop, je vais voir, je pense que mon train arrive. Bonjour. Allez, c'est parti. On y va. On va être en ligne. On va dans les airs, en Belgique, avec Sylvie Honoré. Elle est pas splendide. T'es prête Voilà, elle est prête. Là, là oui, elle est prête, oui. <rire> tu es prête C'est pour promouvoir la croisière. Pour promouvoir la croisière. Sylvie, l'émission était excellente, magnifique. c'était exquis, ah, on a parlé de l'enfant intérieur et de notre ami intérieur et on a passé un moment délicieux ah, J'étais entouré de trois blondes, quatre blondes même, <rire> comment vous voulez, on ne peut pas passer une mauvaise émission avec quatre blondes autour de soi bien sûr on aurait voulu continuer, oui, on n'a pas fini de faire le tour de notre ami intérieur, mais enfin bon, on va, je vais me contenter de mon ami extérieur. Hein. <rire> c'est déjà un bon départ, toi, Michel. et puis on se donne rendez-vous à la croisière, ah, qu'on oui. fera au mois d'avril ah, 2017. Bah, oui. Bien oh. entendu, ben, je vous emmène avec moi, hein. mais, mais si vous, vous venez, c'est encore mieux. Du 14 au 21 avril 2017, noté. dans la vallée du Douro, au Portugal. Tout est dans la description, allez-y. Ciao, à bientôt. Okay, ciao,